On voulait, quelque chose de, on voulait vraiment prendre des gens contre pied Donc du coup, euh, ça aussi j'ai beaucoup réfléchi parce que jouer la violence, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus dur. Et, et du coup, euh, j on, a, on a décidé avec mes co-scénaristes d'aller dans quelque chose justement de... C'est un désespéré à Bac plus 5, un mec comme tout le monde, euh, qui se retrouve dans une situation après euh, des mois de léthargie. Enfin, il voilà, il s'est séparé de sa femme. Et, et du coup, euh, mais ça reste quelqu'un de bon, de gentil, donc euh, on ne voulait pas rentrer dans les, dans les stéréotypes. Du coup, on a joué ces choses-là, on les a jouées comme ça. Quoi. Voilà. Et ce qui est important, par contre, pour les acteurs, il faut leur dire, parce qu'ils ont vraiment été formidables sur le projet, c'est que le film, on a tourné en 14 jours. Donc pour une série sur TF1, c'est 18, entre 18 et 20 jours. Donc le long métrage d'une heure et demie, on a tourné en, en 14 jours. À même le sol, à, même le sol 8 heures par jour. Ah, ça fait mal, non Steve, il a, moi déjà, à la base, j'ai pas de cul, alors là... Donc du coup, euh, ça, a été, euh, ça a été physique, mais il y avait tellement une bonne ambiance que... Mais un long, c'est à peu près 40 jours, normalement, un long métrage. Au moins. Minimum 40 jours. D'où l'idée du micro. Voilà. Quand on a peu de moyens, on essaie de trouver des, des solutions. Et derrière, et souvent, en quelque chose de petit, il se passe des choses plus intéressantes après.